Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à Inkscape. Nous allons voir comment réaliser donc le logo de uBlock. Alors petite parenthèse, petite information sur uBlock, ce que c'est. Alors uBlock c'est une extension Firefox que je vous conseille d'utiliser qui vous permet de bloquer en fait toutes les pubs qu'on peut avoir sur différents sites. Alors pour l'installer c'est facile, on va sur un moteur de recherche, on va sélectionner ici euh, uBlock Origin, donc c'est une extension de Mozilla donc pour Firefox. Alors tout simplement, on va sur le site addons.mozilla.org et puis on fait une petite recherche ici dans la barre de recherche uBlock Origin. On clique ici sur « Ajouter à Firefox ». Voilà, on fait « Ajouter ». On a la possibilité d'ajouter ce, cette petite extension lorsqu'on fait des recherches sur des fenêtres privées. Donc moi je clique aussi et je fais « J'ai compris ». Alors on peut venir modifier ici dans les modules complémentaires. On a ici en bas maintenant uBlock euh, Origin et puis on peut l'activer ou le désactiver et puis on peut également le supprimer si on n'en veut plus. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous allez faire une petite recherche sur Wikipédia pour voir, en savoir un petit peu plus. Alors c'est un logiciel euh, gratuit sous licence GNU version 3, donc euh, c'est une bonne licence. <rire> voilà, donc ça c'est après cette petite aparté, on, se re on retrouve donc Inkscape on va dans Fichier Nouveau. On va dans fichier importer, on va importer donc notre fichier modèle, ouvrir, Voilà, incorporer comme d'habitude. Euh, je vais faire apparaître la fenêtre objet, objet ici, voilà j'agrandis tout ça. Alors comme d'habitude il euh, y a un quelqu'un qu'on va tout de suite renommer donc pour cela on double clic et on va taper ici modèle J'appuie sur Entrée pour valider. On voit qu'il y a l'image qui a son calque objet propre. On va verrouiller le calque modèle. On va cliquer ici sur le petit plus pour ajouter un calque Illus, Voilà, qui Il vient se placer au-dessus. On va aller ici dans Édition, euh, non pardon, Fichier, propriété du document. Et on va changer quelques paramètres parce que nous allons travailler en pixels. Voilà. On va changer les dimensions de notre document, donc ça va être du 128 pixels par 128 pixels. Euh, on affiche la bordure, oui, donc là on est tout bon. Euh, je vais placer correctement donc cet élément dans ma page, alors je suis obligé de déverrouiller. On va plutôt placer ici en X, on va mettre 0 et en Y, 0. Voilà, maintenant on est sûr que notre objet est correctement placé. On reverrouille le calque. Euh, le calque modèle, on va diminuer son opacité à 50%. Voilà. On va se mettre sur le calque illustration, enfin illustre. On va sélectionner l'outil euh, tracer des courbes de Bézier et des segments. Et puis ce qu'on va faire aussi, c'est on va aller dans affichage et on va faire afficher la grille. Voilà, et d'ailleurs la grille, j'aurais dû la paramétrer dans les propriétés du document. Donc soit on va là-dessus, soit on peut également cliquer là-dessus et puis on voit que le raccourci aussi c'est Maj-Ctrl-D alors là j'ai peut-être un petit souci alors ce que je vais faire alors j'utilise la version 1 d'Inscape et là vous voyez j'arrive pas à agrandir ma fenêtre alors la petite astuce je clique et je l'ancre à cet endroit là et je vais pouvoir la ressortir de façon à voir le truc en grand bon ça c'est une astuce euh, en attendant qui à mon avis il corrige le bug voilà on va aller dans la grille on va laisser tous ces paramètres par défaut, par contre la grille principale toutes les tous les 8. Voilà. Et ainsi c'est beaucoup mieux. On va se mettre à cet endroit-là, on va cliquer, donc avec l'outil courbe de Bézier, on va cliquer à cet endroit-là. Pour se déplacer dans notre page, on va appuyer sur la molette de la souris et déplacer vers le bas. Donc cliquer glisser en restant bien appuyé. Et on va rajouter un point à cet endroit-là. On va appuyer sur Entrée pour valider. On va sélectionner l'outil éditer les nœuds. Alors, on voit que le raccourci de, pour éditer les nœuds, c'est N. Donc, j'appuie sur la touche N. Je vais désactiver le magnétisme. Alors, pour désactiver le magnétisme, c'est Shift pourcentage. Vous voyez, ici. Hop, là, j'active. Là, je désactive. À cet endroit-là, on voit que ça change. Donc, je désactive. Je me mets à peu près au milieu. Je clique, je glisse. Voilà, je vais quand même devoir retoucher un petit peu avec les poignées. Alors pour faire apparaître les poignées, je fais un petit rectangle de sélection, avec l'outil éditer e les nœuds -E, bien sûr. On voit qu'on a des petites poignées, et je vais tirer cette poignée, et celle-ci, de façon à obtenir ce type de courbe. Alors je laisse un léger blanc, vous voyez, pour après avoir un, un contour blanc. Donc je vais venir à cet endroit-là, je clique, je glisse. Voilà, je me mets ici. Alors comme tout à l'heure, je fais apparaître les poignées. Alors soit on fait un grand rectangle de sélection, soit on peut faire CTRL A, ce qui sélectionne tout, euh, tous les nœuds de, de, mon, de mon chemin. Je vais jouer sur les poignées encore une fois. Voilà, comme ceci. Voilà, hop. Alors là. Oui, c'est quand même un travail assez, euh, assez minutieux pour avoir le moins de nœuds possible et la courbe qui corresponde la plus au logo ouais, ça devrait être pas trop mal ça, voilà c'est fait allez on va dupliquer cet objet, alors pour dupliquer on peut cliquer là-dessus, ou aller dans édition, dupliquer, ou CTRL-D. Alors moi j'aime bien CTRL-D. Un petit retournement horizontal en cliquant sur euh, ce petit picto ou en appuyant sur H. On appuie sur H, c'est plus rapide. On clique ici bien sur la ligne pour avoir, vous voyez, le, la petite flèche blanche qui apparaît. Je clique, je glisse en appuyant sur CTRL pour rester bien à l'horizontale. Et puis je souhaite que cet endroit-là soit, activé, euh, soit, ma pardon, soit euh, attiré magnétiquement à cet endroit-là. Donc je vais activer le magnétisme. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'est parfait. Je sélectionne les deux objets. Donc j'appuie sur Shift et sur la petite ligne ici. Je fais apparaître l'outil éditer les nœuds. Pardon. Donc je clique là-dessus. Rectangle de sélection. Et je joins les nœuds en cliquant là-dessus ou en faisant le raccourci CTRL. Euh, non, pardon, SHIFT-J. SHIFT-J, ça joint les deux nœuds. Donc là, on a fait euh, notre. Partie extérieure, on va maintenant faire le, le rond ici. Alors le rond, je vais sélectionner cet objet là. Je me mets à peu près au milieu, alors le magnétisme m'embête là. Donc... Ah non, peut-être, je vais le laisser, pardon. Et En fait, je vais faire le rond par rapport à ce coin là. Donc je clique, je glisse. Puis je vais jusqu'à cet endroit. Euh... Ouais. Alors on va laisser comme ça. On va prendre ici. En pixels, euh, un contour de 8. Voilà. Je vais cliquer sur l'outil sélectionner et transformer les objets. Je vais activer tous ces paramètres là. Je pense que ça va m'aider. voilà L'avantage d'avoir mis une grille c'est que je peux venir déformer, vous voyez, euh, avoir une sorte d'ovale et je regarde ici j'ai bien longueur 40 et hauteur 40 par contre là le contour il a changé j'aurais dû désactiver en fait ici ce, cette petite option ce qui évite que ça change mon épaisseur lorsque je modifie mon objet donc je recommence, tac voilà c'est pas trop mal voilà là j'ai un cercle qui est sympa Là j'ai bien 40 40 et j'ai bien gardé mon contour à 8 pixels. On va maintenant faire le U, bah, je vais utiliser euh, l'outil ouais, courbe de Bézier encore, je me mets ici. Alors Je vais m'éloigner un peu en appuyant sur moins. Euh, non, je vais, je, vais... Ouais, je vais me mettre ici, vous voyez bien au milieu. Donc là je compte 1, 2, 3, 4, ici comme ça je suis bien au milieu. J'appuie sur CTRL pour rester bien à l'horizon. Euh... À la verticale, là, je vais cliquer ici, je vais cliquer ici au milieu, j'appuie sur Entrée pour valider, et je vais retravailler un petit peu mes lignes avec l'outil d'IT les nœuds. Je vais faire apparaître le nœud, alors pour faire apparaître un nœud, je me mets bien sur le nœud là, j'appuie sur Shift, je clique sur le nœud et je déplace vers le bas, vous voyez ça fait apparaître le nœud. Et si j'appuie sur Ctrl en même temps, eh bien, je reste bien à la verticale, je vais mettre ça ici, je fais pareil ici, j'appuie sur Shift, sur le nœud je clique, je glisse, j'appuie sur Ctrl. On dirait que c'est pas mal ça. Je sélectionne l'outil flèche noire, je duplique, CTRL-D, H, CTRL-D, H, Hop, je place ça correctement ici, impeccable, je sélectionne l'autre, F2 pour avoir l'outil éditer les nœuds, rectangle de sélection, Shift-J pour joindre. Et là, on va mettre exactement la même épaisseur à 8 pixels. Et c'est presque parfait peut ici retravailler légèrement. Alors pour changer la nature du nœud, on peut cliquer là-dessus pour le rendre... Euh... Alors là, on le rend symétrique. Je vais le rendre symétrique, donc je clique là-dessus. Donc je clique, je glisse, en appuyant bien sur contrôle. Voilà, là c'est impeccable. Voilà, le logo est pratiquement fini. Euh, on va mettre les bonnes couleurs. Donc là, c'est du blanc. Tac. Alors le blanc que je dois appliquer donc sur le contour. J'appuie sur SHIFT et euh, sur la couleur blanche. Je vais ici cliquer sur le modèle et augmenter son opacité à 100 Je vais sélectionner euh, mon petit euh, blason ici noir avec la ligne noire, je vais mettre la couleur rouge. Donc je clique là-dessus, couleur rouge et comme contour, je vais mettre un contour blanc. Donc j'appuie sur shift et sur le blanc et un contour avec une épaisseur de 1 pixel. Voilà, j'ai plus qu'à enregistrer mon logo, fichier, enregistrer j'aurais dû l'enregistrer bien avant, là si ça plante je... je serais un peu embêté alors je vais l'appeler uBlock et j'appuie sur enregistrer voilà donc on va un petit peu juste prendre le temps de regarder comment tout est organisé ici, là j'ai bien mon U je peux même renommer ce calque, je vais l'appeler U en dessous j'ai le O, je double clic je vais l'appeler O et là c'est le blason, je vais l'appeler blason voilà. et si on veut aller un tout petit peu plus loin, euh, rajouter un petit peu d'effet, donc je vais masquer la, la grille, voilà, je vais sélectionner mon U, je vais le dupliquer, je peux faire un clic droit, dupliquer, voilà, hop, donc j'ai deux U, celui-là je vais le mettre en noir, donc je peux cliquer ici sur le noir, en appuyant sur Shift, de façon à ce que ce soit vraiment que le, le contour, et je vais lui mettre un petit flou, voilà, pour mettre le petit flou, je vais cliquer glisser ici, comme ça. Voilà, il vient se passer au-dessus, pourquoi pas. Je vais faire la même chose ici, dupliquer. Alors par contre, il s'est mis un petit peu trop je vais le descendre dans l'arborescence. Voilà, donc lui, je vais le mettre en noir, j'appuie sur Shift et sur le noir. Alors le flou, je peux récupérer le flou que j'ai mis sur le U, donc pour cela, je vais dans l'éditeur de filtre. Et je clique pour appliquer le même filtre. On voit ici que le filtre, il n'est pas terrible. On va un petit peu le retravailler à, en allant dans les paramètres généraux. On va cliquer là-dessus. Ah, voilà, on va... Ouais, c'est ça, il y a les petites boîtes ici qu'on peut modifier. C'est beaucoup mieux. Impeccable. Alors, je vais dupliquer mon blason, donc ligne droit dupliquer. Alors le blason vient se mettre tout en haut, ben il va falloir le redescendre. Voilà, on le met au-dessous. Euh, ce sera un fond noir et je vais encore utiliser le même filtre. Voilà pour euh, ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.